Le chef de l'église le sang papa, je le roi de Le Seigneur des le de Seigneur. yomo komi monisa. Na na na kombono Amen. Voilà. Ah, le Seigneur m'a mis à cœur et à là sur thème peut-être national l'obélongo la guérison, um, et ça thème où peut-être mutumusu soya yo déjà toi yo kamo déjà, mais chaque façon nous avons ont appelé sur parole appelé sur maloba, ils ont toujours avec but pour nous sauver mutumoko, mutumoko ou peut-être l'ibanda, ça a problème il y a maladie, a un problème il y a un problème il y a commis tuingisanzoto tonakati il y a esprit naie dans la linga qui nous a mis à par rapport à la thème de guérison. En fait, autant pour le si la la, la guérison, dans on a deux volets. Guérison il y a nzoto physique, guérison il y a molimo nakati. Mais entretemps nakati il a nzoto. Guérison il y a mis ballet physique, nak guérison psychique namutu. Nakati il y a molimo, et ça la guérison oyo et ça la que moutu a commis péte, c'est-à-dire quand tu quand tu es sale, nakatemo limo aux amouto péte ça le corps la malade nakatemo limo. Soko zwi guérison n'est-ce pas ya molimo, il ne collobaka que non, au commis purifier. Ndengezaki na langage sous un nakata livre à Luc, au monde que ceux qui mouto na dans la maladie, obabobobobengaki l'lepre. Asa ça qui considérer le corps la mouto ça impur. Tant Yesu, Yeshua a ça qu'qu'qu'qu'guérisse bateau, c'est-à-dire qu'il a quatrième a commis purifier, c'est-à-dire a ça qui malade impur a eu guérison a commis purifier, c'est-à-dire la guérison donc va de pair avec la purification. Deuxième point, on a quatrième société d'abîme sont, on a quatrième monde déjà plus de 7 milliards à battre mais on a l'impression que la grande majorité, ils ils sont malades. Malades spirituels, malades psychiques, malades corporels aussi. Si Google, it's vu, dans it's a list, it's a little bit more than a tu bit of que, little a little bit of a little bit a tu tu comme ils n'ont pas Dieu ils n'ont pas Jésus Pas moyina bango basali au fait batoyo basa malade pas na ndenga liboma mais namutu na ndenga kibomoto ça dit muto to homme animal une personne qui n'a pas reçu n'est-ce pas la vie de Jésus nakatabo moyinaye muto ndeti nyama il y a pays africain les gens s'entretuent entre eux pour cause de la cause de la cause de ou cause de la cause de la de la cause de la cause de la cause de la cause de la cause de la a de la cause de cercle cause de la cause de la ceux so qui ok n'a et pas médecin après trois mois bah a une carte pour so que carte nous toujours valide moutou à ça toujours ça le maladie indéterminée ce so que ça problème qu'il faut chaque fois où toujours intact. Pou, so, relation zambé, intacte te, a, peut -être, soit a, a perdre assurance dans les pays des États-Unis, par exemple, ils l'Europe. Dans na États-Unis, c'est-à-dire, l'assurance maladie privée. Pourquoi Puisque le système bien que le système de est bien que système est bien. Mais entre-temps, a exemple Chaque mouton, Il faut se conformer à l'assurance maladie mais assurance maladie c'est comme si assurance maladie ne pas que plus faut non ça dit ça le a guérison avant maladie tout bien en on dit vaccin mutuos d'ailleurs a ça l'île moi en au cause un problème au Congo a cause un problème Moussala, Musala au cause un problème de Yakobota au cause du problème, je sais pas, il y a il y a foyer, au cause du problème peut-être qu'il y a un moine, c'est-à-dire moi, il pas être peut beaucoup que moi n'ai pas de problème, moi, il ça a un problème, il y tout ça. Tu peux voir tous ces problèmes-là. Mais tant que ça, tu as vu dans un zambé, un zambé, il y a un justifié, il y a un zambé, un zambé, il y a un vainqueur. Il y a un passage dans le psaume 34, 19. Donc, le malheur attend souvent le juste, mais l'éternel... L'en délivre toujours. Dès que Jobasa Koloba, mon rédempteur est vivant, et il se le dernier. Ça dit moi en Zambie normalement, malgré les problème que vous voyez là, yo, tout ça tellement déjà na solution, ils a dit acquise. Ça dit Zambie ayebi, bah pour ça na biso tellement, biso tant toi ça na relation donc on aye ensemble. Donc moi na que tout ce que tu koussa là, tout tout tout tout tout ce que koko met la biso nzambemu tuko akusala kitozo a solution a a vameme mutozo senga e bemeloku tuana beiisonango na kadri a guirisong tumo na mutozo za zapatre malad okay pa medisang medisang a pesi diagnostik na e ya ya medisang alubina yao usana problem boi boi boi pesi ba kumbi ya pesi mume mutozo za ozali na na nzambi tumo na, na kape to yoka ka za nzambe, Akou akou ki akou i ne sa confiance à 100% y a médecin t pourquoi parce que médecin a zambu tout il peut avoir un problème y a calcul il peut pas avoir même un problème qui a lui donc a prescrit yo et le loco qui si a peut être approprié pour naio t mais tant vous allez zambé na katcha pour mourir guérison même ce que mêlé loco y a mabe zambako akou parni ona ko koukouelo y a mabe alors dans la Bible, le pa pa e na a par rapport à maladie, par rapport à guérison. Mais guérison, il jamais de à Ce qui est tout à fait contraire Ce qui est pas il a pas de vie à la vie à la à la vie à la à la à à on peut avoir confiance dans médecins. Mais on peut foi. On peut avoir que foi n'est pas dans Zambé. Pourquoi Parce que Zambé n'est pas dans foi. Ceux qui sont malades, ils sont locaux. malades, par la foi. Malade, mais avant, ils ont foi. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole du Christ. C'est-à-dire, ceux qui sont malades, ils sont Aza rempli na parole o Nzambe aza ko peste chaque fois Nzambe za ko e chaque fois Moutouana a ko bota foi. oh foi si ko komi assurance yama kambunyo so o mutazo mona c'est-à-dire même si tu ne vois rien tu crois que Dieu est vivant tu crois que ton rédempteur est vivant tu crois que Nzambe mouta la que moutou. n'est-ce pas a solution tout le monde a bat bat, bat mususu a sa maladie peut être incurable. Mais si vous à la à la foi, en à la foi, ou à la foi, ou à foi, à la foi, ou à la la foi, ou euh, dans quelqu'un parmi vous est-il malade Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en l'oignant d'huile au nom de donc du Seigneur. Et puis va continuer la Bible, la prière de la foi sauvera le malade. Et puis te continue Bible, et le Seigneur le relèvera et s'il a commis de péché il lui sera pardonné tout tout ce qu'on a placé voilà balobia que non ceux so, qui mutualement malade la donc dans contexte oyo abenga ba ancien ba c'est-à-dire ancien, ngana ko chango entre parenthèses ancien à cause de la mouto bozana oyo e, asambela qu'appelle le kola yo ancien à cause de la puisque quelque quelque part euh, pierre à ça donc moi pierre ancien comme vous Hein? Ça n'a rien à voir avec le avec, euh, ministère. C'est plus euh, par rapport à la position ou bien par rapport il euh, niveau spirituel. Au a Ça dit, a niveau spirituel a dit qu'on dit qu'on kola yo yo monique a na en d'huile. Place au batumingi, je pense que les avertis, que l'huile est copie de sa Et c'est ce que la Bible aussi nous dit. Puisque l'huile awa, il y la forme, il a un médicament. Tu crois que que nous, nous, à nous, malade nous, que pas médecin nous, nous, par à parce que comme Pourquoi? Puisque le que te continuer, c'est-à-dire enloignant d'huile au nom du Seigneur, et puis à côté la prière, donc de la foi sauvera le malade. comme c'est-à-dire guérison et marche chacun de père avec la foi. Ce qu'il faut exalter, mais guérison peut et s'opérer et vous Pourquoi? Puisque c'est par la guérison puis c'est par la foi que tu la guérison. La Bible nous dit dans Marc, tant sa dans la feuille de route à l'obi voici les miracles qui accompagneront à ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Or, oh, croire, c'est ça la foi. C'est ça la foi. C'est-à-dire, celui qui croit à la fois en Dieu, celui qui croit à la fois en Yeshua, ceux qui m'ont dit qu'il il y a un colo, il y a une doctrine, il y a un en demi, abandonné abandonner vie na e kala en tiki ma sou m'outouana, a, e, a komi moi dans zambè, m'outouana, a komi m'outoua comprendre que tout ce que je peux faire, oh, c'est par la foi, puisque dans la relation, yamala m'a nan kolon n'ayon. D'où, ce que sengi, nzamba k'o pesa yo. Si yon passage lobi uh, si vous demandez une chose, quelque chose en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est-à-dire, croire, il y a un monde qui produit la foi. Tu ne peux pas croire sans la foi. Tu ne peux, peux, peux, peux pas avoir la foi sans croire dans le sans accepter que la puissance oh, oh, oh, omnipotente dit la puissance qui est en Yeshua. Alors, il y a un la prière et la foi te sauver malade malades. Donc, guérison, il y a un niveau. Il y a un niveau moto, c'est-à-dire, niveau de moto. Il y a des gens qui peuvent être à vivre à mais il y a un âge qui peut déraisonner. Si un c'est-à-dire, changer façon allez faire. qui un peu de que ce qui est un peu et ça peut être deux choses. Soit, c'est, il un spirituel et comme il y a baissé, il y Ou bien il y a mental qui est un Il y a histoire il y a français. Il prêchait bien, il bien, bien enfin, royaume, tout ça. Et puis il y a un moment où il ami prêchait Il <métionale> il commençait à prêcher de à exemple Tu as les avertis que personnellement to as dit que d'actualité ça dit nous on décourage tout, tout, toute, toute, toute personne il faut donner la, la dîme pour être béni puisque euh, euh, euh, comment dirais soi-disant qu'on donne la pour dîme pour et pourtant nous, que nous avons a besoin y y a a entre parenthèses tu kangi pourquoi puisque message qui une foi, une message y a foi message ali y a royaume puisque lerire, le concept de royaume mais a qui concept n'est-ce pas y terre je vous fais sortir n'est-ce pas de l'Égypte avons la terre promise ça dit il y qui il y a qui projet moko terrestre mais yeshua il a l'obi repentez-vous car le royaume des cieux est proche quand quand il disait ça ça dit le royaume, le royaume des cieux et ça dit yemoko yeshua c'est lui qui l'a n'est-ce pas a quitté tu si royaume na katia mukilpo biso to zwalo quoi censé to matato matanae c'est pourquoi il dira que vous êtes dans ce monde mais vous n'êtes pas de ce monde ça dit mutoza mo nanzambe a kotina royaume na royaume nzambe Tant que, donc bien que, y vrenant, na, na, na kacha Ce que je voulais dire, c'est quoi c'est que, si on parle de comment dire, comme dans royaume, il y a des gens qui aspirent dans dans la vie, dans d'en haut. dans biloko vie, dans dans biloko oyo eza ko pesa ye vie éternelle biloko aliko pesa ye ça dire mutu a komiko kotala bi bon euh ngai par exemple dans euh, l'obine ana côté à petre makambu il y a bien avant mais tout d'un coup na moté na bi bon dis mesan on peut ma ma bété soki mutu apesi dim bon dimela ye va faire soki mutu apesi dim, e, enfin, so si dim netoka ba, ba pasteur musu soye ba scro hein ça dire ce so mutu apesi à apesi dim vo, don, vo, volontairement occuper ok, ko mais ce qu'il a côté à Bongo, bin va y a des frères qui sont en Colombani. Frère Kachicha, il était contre la dîme, mais comment il côté à ce kodim? Alors dit Alors, pasteur, Passeur, Wana, je rentre dans quatre histoires à Pasteur Wana, il a commis côté à makambu contraire par rapport à notre côté à Liboso. Et les gens pousse, pensaient qu'il a changé le message. à disons qu'Abeli Moutou, Moutou mm -hmm. n'avait e bougé. Il y a des médecins qui pas médecin cancer na kati une tumeur na parenthèse wana e, chaque oh, par exemple il selon n'est-ce pas le principe du royaume mais en étant sur la terre il y a avis, que est important de comprendre que ni ensemble la guérison est là. La réellement acquise. Pourquoi? Puisque même nakatia, la nakatia, mutu yo. ce que qui est déraisonné, soit y a mutu, problèmes il y a y a, y a esprit. ko bien soit moko, nerveux, nervosité au monde qui frère, au vous avez un frère, au monique vous frère, au monde qui est frère, au confiance qui frère, au vous avez est frère, La monde qui est de au monde qui est frère, au monde la relation frère, au au c'est comme quelqu'un oh tout a une fiction c'est-à-dire akoufi conserver oh, oh, e nous autres on a eu là un jour qui sont qui siwana oh akoufela ki ebimi fiction fiction dans la médecine il lui donc que c'est possible bref il faut que nous moutou, oh c'est comme un anticorps. C'est pourquoi tu verras même une personne, son famille, qui est en... diabétique, n'a pas de problème. Tu n'auras pas ça. Pourquoi Puisque Nzambé a commis tellement que pour alliance, il on a un a n'amaquila qui a il y a des donc je pense que yali et touchent et puis ceux qui ont des problème il y a santé et le de l'eau. Le bah médecin le bah, coquille puisque bah, médecin est à ca mon Il saka peut-être au zone quelque part a voilà, problème okoumé bah, diagnostiquer peut-être bah, six semaines la' na yo ne pas un mois il yo je sais pas deux semaines yo moi je te dis que moi je con, connais les gens oh, bah, bah, qui bah, bah, donc six mois de six semaines, nous battons à la télévision. Nous après 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans, voire même. Pourquoi Puisque nous avons diagnostiqué, n'est-ce pas, sur dans Mais, vous de la, Donc, vous la vie. Mais nous avons la dernière moto-parole. Nous avons fait ça de façon que nous avons la solution. Nous avons une solution pour ça. C'est pourquoi nous avons la à que de nous faire réellement. Réellement. On dit aux gens que nous ne sommes pas bien. Nous avons dit que nous ne sommes pas bien. Nous avons dit que nous que nous ne sommes pas que nous ne sommes pas bien. n'est pas naviguer, sans que asa ne sommes pas bien. Nous pierre, dit que yé ne sommes pas bien. Pa, de suite de parole, je veux marcher. C'est-à-dire que tu un niveau qui est malgré que tu péché dans la vie malgré que problème, tu que non, yo, a soignaka, pas seulement le corps, mais qui soigne l'esprit même. C'est important que tu ne un pas de Je sur groupe, je suis là, sinon, je Donc, je vous laisse alors la parole. Frère Joseph, on pas pu de la parole pour gagner temps. Je vous laisse un message. Donc, les toujours le baiser plus que tout s'accrocher vraiment dans nos amis. Quand on s'accroche à lui, quand on est vraiment pour courir derrière la guérison. Euh, parce que les loups et les toujours courir derrière guérison, toujours un Dieu qui guérit, mais nous ne cherchons pas un Dieu qui, qui sauve. Parce que la guérison, ils avaient plus besoin de guérison, mais après, après guérison, une seule guérison, est maladie, mort quelqu'un tu peux aussi donc, tomber encore malade demain, après demain. Donc, maladie, monsieur de quoi il y a. Alors, Zambé, <coughs> il n'est peut-être pas, pas là seulement pour aguerre ma maladie, physique mais il est là pour, normalement, sauver ma âme. Parce que ma âme, surtout, elle a vraiment sauvé. le cœur, ils a vraiment sauvé pour que tout le monde aille. Donc, euh, c'est que moi, je pourrais euh, un peu ajouter. La maladie physique peut être là. Et, mais nos âmes sont vraiment en bonne santé, sauvées, et lavées et guéries. Nous avons blessé nos âmes. Donc Dieu peut le permettre aussi. Ça. Donc euh, c'est ça. Mmh. Nous amen, amen, amen. Donc, euh, donc, euh, avons que dit amen dit dit que que nous avons que dit nous avons que apumo muna zonginesso na na kati ya masumu epine ngifra tsholo ba ke meme diable aussi to na kango meme na kati ya ba na kati ba nini ya ba uh, ya ba bo to benga oni na kati ya ba society na biso a mona mutupe akepanganga pe as, maladi na ye mais entre temps ngaka kusisi maladi na yo machio makamusu vi na kati ya vina yo aux hommes puisque le diable ne fait jamais iloka bonka donc a salika bon non ça le diable fait suka sali mutubolamu bolamu ne a toujours codé na na mabena puisque en lui il y a pas de bien nakati, katie dans le le diable fait c'est le mal c'est le mal par excellence hein c'est le mal donc ce qui mutamukili abikisio bientôt nganga bikisio le diable donc abikisio zalo bikomoko réellement apparent il a ponako ko benda je connais même des gens qui disent par exemple que non, oui, il y un pasteur qui a qui mais a aucun a L'homme euh, ou, oublie que, via vie c'est-à-dire limité, au sein -so du okay? déjà, du fait de, de dire que, na Moutan, Kisangai, si c'est un homme soi-disant de, de Dieu, c'est est déjà la phrase mal formulée. Pourquoi Puisque nous avons un un homme un homme il y a acte 9, 34, qui donc Pierre, ko «Jésus-Christ te guérit lève-toi et arrange ton lit ». Et aussitôt il s'éleva. On acte des apôtres chapitre 9, verset 34. C'est-à-dire, il voiture a voiture a, a c'est comme ça que dieu travaille avec nous avec, avec nos corps ce qui nous a aidés nous aider à nous aider à bele aider à nous aider à nous aider à nous aider à nous aider à nous aider à nous aider à nous mais c'est Dieu qui sauve, c'est Dieu qui guérit, qui guérit. Donc, on a ébiter ceux qui ont tout ça. La question que tout le monde a dit sous parole, circulez, mouquez tout ce qu'il y a 10 minutes pour n'importe aussi ça n'est ni vidéo. Une question, on a ébiter bah, dans le une question. Apparemment non, je pense qu'il est clair. Il clair, je pense. Voilà. Donc, des il y a un qui à la, euh, la, la paix. Il a qui est à Il y a qui la paix. la paix. a a la à temps n'est-ce pas euh, n'est-ce pas oh, donc oh, aux sûr sûr déjà que aux nzambe tous sur pour la au tout ce que tu vas faire y a monté à déjà qui na côté animal zaka. parce que ceux qui aux nzambe nzamba la côté animal comme na, na na na na na ebandeli, la, la... c'est à dire même les azali pauvre même les ali n'est pas faible problème et puis dans les la politique ils s'entretuent entre eux puisque on a besoin de l'eau les gens sont comme ça comme des animaux au en fait ont commis on une nouvelle créature c'est-à-dire nzambe a a vie atu ya nzambe l'amour si tu te dis enfant de Dieu et que tu sais qu'il y a des gens que tu n'aimes pas il y a des gens que tu tu tu as tu as n'est-ce pas donc comment je au capture bon ya muti mais au na vie il faut la guérir la maladie, il y a haine. La maladie, il y a haine, c'est-à-dire, c'est quelque chose de plus dangereux. Pourquoi? puisque même, il y a un autre malade, c'est comme si il y un déjà. Imagine-toi beaucoup, c'est comme si tu as déjà tué trois personnes. Attends, c'est lui qui a été, c'est plan c'est c'est qui